Il dit aujourd'hui là, regardez ce qui va se passer. Vous la voyez sur les réseaux sociaux, non Vous la voyez sur les réseaux sociaux, non J'ai une trompe, la femme. Mais vous-même, vous allez voir devant le professeur, il pleut, mais ici là, scandale. Aujourd'hui vous de voilà, la Côte d'Ivoire sera au courant. Oui. C'est quoi ça là encore Il y a beaucoup de fois, habitez là. Seigneur Il dit, regardez, ils vont sortir aujourd'hui là, faut zoomer, faut zoomer. Tu fais quoi ici Tu fais quoi ici Tu dis quoi C'est toi tu ne connais pas garré, Mais tu fais quoi ici C'est toi tu ta femme quoi Je dis attends hé, hé tu trompes ta femme face à l'hôtel là Regardez attends attends attends attends attends attends faut te calmer Et puis c'est son manager qui est attends attends Tu attends attends tu attends attends attends attends Tu attends attends attends attends attends Tu ne tu vas où Oh, Seigneur, faut te calmer. Mais tu Tu as les Tu fais la folle On peut pas partir. on peut pas partir. Tu ne te laisser comment Tu le connais. Lui, Il a, a y pas. Pas, un problème aussi. Tu le connais où Tu où Tu ne connais pas Toi tu connais pas ce Tu sais pas. problème, mon problème tu as une personne, laisse ma caméra pardon, c'est une personne c'est une le temps quand tu sors, tu n'as pas honte tu n'as pas honte. Il y a mon image, il y pas pas ton image, il pas ton image, pas ton image, Il faut ton image, ton image, tu C'est tu une tu pas pas image, il non, mais il faut y aller. Faut y aller. Non, c'est Galo, tu me déçois. Hein. Tu me déçois. Il n'y a pas d'effet, mais t'as as Tu me déçois. Non, mais c'est normal. Tu as un enfant, il n'a même pas encore deux ans, frère. Tu même moi-même. Ce que tu fais là, ça ne me plaît pas. Mais c'est de l'enfou, l'histoire me les à quoi. Ah, mais moi, c'est mon travail. C'est mon travail, sur suis venu faire. C'est mon travail, sur suis venu faire. Non, il faut y Non, non faut y t de Il n'y a pas de soucis, mais ce que tu non, fais là, ce n'est pas beau. Tu es une star, champion. Tu es une star. Il n'y a pas de filmer ça. As non, non, tu les caméras. tu me déçois. Tu me déçois. puis bien, l'opin, pas honte. allons d'aller chercher un job de vacances. Au ah lieu de chercher un job de vacances, c'est un star où vous voulez sortir.